de croître son parc immobilier euh, grâce à la formation, grâce à l'éducation. Alors, comment fonctionnent les consultations pour savoir exactement quel est ton plafond pour investir Alors, il euh, y, y a la consultation avec Olivier, ça c'est pour vous, avec nous en fait, avec Global Investisseur. C'est pour voir justement ben, quel, est, quel programme potentiellement euh, match le mieux avec, tes, avec ton profil. Mais la consultation pour savoir quel est ton plafond pour investir, ça, tu peux l'avoir auprès de ton banquier. Hein. Tu vas voir ton banquier, tu dis, ben, voilà mes revenus, voilà ce que je veux faire et tout. Il va te dire combien tu veux investir. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on ben, peut commencer à travailler ensemble pour mettre en place une stratégie qui correspond euh, à ton objectif. Euh, salut, je voudrais savoir comment se passer passe pour prendre la formation starter. J'ai été sur un de tes webinaires et par la suite, j'ai une, une session stratégique pardon, avec Olivier. Olivier, qu'est-ce que tu peux Alors, à... comment ça se passe pour la formation starter et une préqualification, d'accord ouais. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc déjà, les formations starter, c'est ce qu'on appelle les formations d'accompagnement, où on travaille euh, en one-on-one. C'est-à-dire que à la... les formations starter, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un accès donc à une formation en ligne, il y a un accès à du coaching, d'accord Donc ça, ça, je peux même en parler de plus, c'est du coaching ouais. en live, ouais. Euh, il y a la mise à disposition de tout le réseau. Donc, Quand on dit tout le réseau, c'est vraiment toutes les personnes mmh. qui vont t'accompagner dans l'acquisition immobilière. Et à la fin de la formation, tu ressors avec un titre de propriété et les clés de ta barre. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tu es propriétaire d'un bien. Mmh. Maintenant, pour ce faire, euh, nous, on a besoin de te de, de qualifier. C'est-à-dire que voilà, si, si jamais tu n'es pas qualifié, ça ne veut pas dire que euh, c'est pas bien ou quoi que ce soit on va travailler ensemble pour que tu le deviennes pourquoi on a besoin de cette qualification c'est parce que lorsqu va commencer, lorsque tu vas t'inscrire et qu'on va commencer justement à travailler ensemble notre rôle c'est pas de perdre du temps donc on veut faire les choses quand même assez rapidement et pour faire les choses rapidement ça signifie que tu sois prêt donc tu as une bonne cote de crédit donc, je rappelle la, la cote de crédit par exemple pour le Canada c'est 680 minimum euh, il faut avoir quand même bah, de quoi voilà financer la formation. Donc, même si vous avez juste de quoi financer la formation, hein, si, alors, évitez d'avoir des dettes, d'accord C'est-à-dire que si vous envisagez d'investir dans le et que vous envisagez aussi d'acheter une voiture, attendez d'avoir fait l'investissement immobilier avant d'acheter la voiture. Mmh. D'accord Parce que si vous cumulez plein de dettes avant, là, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Et le but, c'est que notre rôle, c'est de vous aider. Pas de crédit miracle. Donc, il y, a, il y a différents points, justement, qu'on qu va prendre en considération parce que si tu es approuvé, derrière, on a potentiellement, on a déjà une idée que tu seras approuvé pour, la, par la, pour le financement. Et après, on va chercher le bien, on va faire les visites, alors, soit en virtuel, soit en… Alors, je ne sais pas trop. Donc, maintenant, maintenant, maintenant on, a tout, on a tout un dispositif pour faire les visites, les visites en virtuel. On a ouais. beaucoup de participants qui sont même à l'étranger qui sont en France, qui sont au Cameroun, qui sont dans d'autres provinces, en Ontario, et qui font leurs acquisitions à distance, genre vraiment, enfin, tout à distance et de façon virtuelle. Quoi. Voilà. Avoir... et, et donc, euh, donc, voilà, avoir les fonds pour pouvoir faire la formation, euh, parce qu'en plus, voilà, même si tu as juste les fonds pour faire la formation, euh, Florian, et ça, j'ai regardé pourtant à, à droite, à gauche sur Internet, le financement créatif, c'est vraiment ta spécialité. Hum. Euh, donc, c'est vrai qu'on arrive à générer de la, du financement créatif, pour, par exemple, les mises de fonds, les travaux. Ah oui, clairement. <rire> ça, c'est quelque chose de possible. C'est-à-dire que vous dire, « Ah, mais si je paye... » Aujourd'hui, j'ai juste de quoi payer la formation, mais si je, si je paye la formation, j'ai plus rien pour investir. Vous voyez Encore une croyance limitante. Mmh. Donc, c'est possible. Ça a déjà été ah. fait. C'est pour ça qu'on sélectionne et qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde euh, pour ces raisons-là. Parce que, justement, dès l'instant que vous faites partie de la formation Starter ou d'un autre accompagnement, on va aller chercher le bien immobilier. Mmh, clairement, clairement. Tac, Excellente question. Quelle formation et combien elle est pour un suivi avec des professionnels pour investir Alors, pour ça, c'est très simple. Euh, tu peux prendre rendez-vous avec Olivier, justement, parce qu'on a plusieurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à, je sais plus, on a plus de 6, 7 programmes, ça dépend. Et on crée des programmes. même. Euh, on a créé un nouveau programme qui s'appelle, là, c'est l'annonce, ça s'appelle le programme Momentum. C'est vraiment très très haut niveau. Euh, donc voilà, euh, le mieux c'est de contacter Olivier justement pour qu'il te présente tout ça. On a des programmes, enfin euh, à tous les niveaux quoi, à tous les niveaux, à toutes les fourchettes d'investissement. Euh, alors ma banque dit qu'il faut être propriétaire pour faire un pour faire un crédit pour un investissement locatif. Est-ce légal, Chris Je pense que le, banque, le banquier que tu as, c'est pas, il n'est pas très coopératif. Donc, le mieux, c'est que tu, tu viennes, euh, prends le, prends le rendez-vous avec Olivier, il va, on va voir justement comment on peut t'orienter, euh, dans la mesure où tu travailles avec nous, on va t'orienter vers des banquiers, juste, fin, en tout cas vers des conseillers, vers des courtiers, qui vont aller te mettre en relation avec de bons banquiers et qui vont comprendre justement ce vers quoi tu vas, euh, vers, euh, vers quoi tu vas aller. Pour moi, un banquier qui te dit qu'il faut être propriétaire avant de faire un investissement locatif, s'il n'y a pas d'illégalité, en soi, c'est juste qui ne sait pas comment investir en fait. Et nous, la particularité qu'on a dans nos programmes, c'est que toutes les personnes avec qui tu interagis, ça va des coachs, ça va du courtier. Courtier en prêt immobilier, courtier hypothécaire, courtier en assurance, notaire, tout le monde et investisseur. Et tu verras que le langage est différent. Donc nous, les conseils qu'on met à disposition euh, dans le cadre de notre réseau, jamais ils vont te bloquer pour, euh, pour ce genre de choses. Ils vont... Parce que là, il est en train de te dire achète ta résidence principale, après tu investis. Mais quand tu vas acheter ta résidence principale, pour, quand, au moment où tu vas vouloir investir, il va te dire, attends 5, 10, voire même 20 ans, le temps que ton crédit est diminué. Et c'est là que tu es, es complètement bloqué, en fait. Pourquoi ne pas investir Oui, tu peux investir à ta résidence principale, mais rien ne t'oblige de louer ta résidence principale par la suite, si tu vois ce que je veux dire. <rire> donc, euh, c'est clairement... Donc Chris, tu peux également... Euh, voilà, euh, On est là pour échanger avec toi, il n'y a vraiment, vraiment pas de souci. C'est pas, pas illégal, mais je dis que c'est pas très éthique. Ouais. <rire> mais c'est pas du tout illégal. C'est pas du tout illégal, clairement. Bonsoir, leader. Je vais savoir la différence entre investir en immobilier à la capitale et investir dans d'autres régions au Canada. Alors, très bonne question. Après, Eric, euh, si tu peux nous dire dans quelle, dans quelle province tu es, de manière générale, bon, moi, j'ai bon, voyagé dans le Canada euh, à moindre mesure. Je n'ai pas fait toutes les villes ni toutes les provinces. Mais de manière générale, si tu regardes sur Internet, le Québec, c'est l'une des régions les moins chères du Canada. Après, c'est sûr qu'il y a des coins perdus où tu peux investir. <rire> pour le moment. Pour le moment. Regarde, si tu regardes les prix du côté de Vancouver et de Toronto, c'est deux à trois fois plus élevé qu'au Québec. Donc, clairement, euh, c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs, même qu'on a, on a, on a beaucoup d'investisseurs de, de, de, en Ontario, qu'on accompagne à distance pour investir au Québec Donc, euh, et moi c'est ce que je recommande c'est que si tu es dans une ville comme Toronto, Vancouver Calgary, etc. où l'immobilier est extrêmement cher euh, avec du 5% de mise de fonds là-bas tu peux, c'est l'équivalent d'un 20% au Québec donc clairement je t'invite à, à, à, à te rapprocher de nous auprès d'Olivier ou de moi-même pour voir ce qu'on peut faire à ton niveau